Alors, on va un petit peu euh, décortiquer cet exercice. Donc, vous êtes sur votre session Movly. Vous allez donc créer un nouveau Movly en mettant un titre. Et vous créez. Alors, vous avez ici euh, différents euh, modèles. Bon, vous pouvez en choisir un. Celui que moi, j'avais choisi est celui-ci. Vous voyez on reconnaît les, les lignes en arrière-plan. Donc, Je le sélectionne et je vais arriver sur euh, mon Move.ly, c'est-à-dire ma vidéo. Et je vais retrouver mon arrière-plan euh, choisi avec les, les lignes. Je ne prends pas euh, la démo. Voilà, alors comment ça se présente Vous avez en fait euh, à gauche euh, tout ce qui est euh, objet, que vous allez pouvoir tout simplement déplacer et poser dans votre arrière-plan. Euh, vous avez ici le texte, ça c'est important, et en bas la timeline. Sur cette, euh, Dans cette timeline, vous allez retrouver vos différents éléments. Là on retrouve les lignes de mon arrière-plan. À chaque fois que je vais déposer... Un personnage ou un objet dans mon arrière-plan, je le retrouverai ici, euh, à gauche de ma timeline. Bien. Alors, moi, je, je, si vous vous souvenez, hein, c'était un personnage euh, un peu dodu hein, qui euh, qui euh, arrive sur euh, sur une main et euh, qui est dans une position euh, particulière puisque il lève la main. Il rencontre un autre personnage et là, il, euh, il dit « Oh ». Voilà. Euh, et mon premier personnage se déplace à la rencontre du deuxième. Voilà. Donc on va faire ça ensemble, donc euh, vous voyez ici euh, tous, les, tous les objets, je peux les choisir en fonction euh, de ce qui m'est proposé à gauche, je peux aussi euh, choisir une entrée par, euh, par nom euh, en anglais, donc là je vais taper caractère, et euh, bah, je vais essayer de trouver mon, mon personnage, hein, mais je peux aussi en, en prendre un autre, si je vais en page 2, voilà, il apparaît ici, donc tout simplement... Euh, je, le, je le dépose dans mon arrière-plan. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il n'est pas dans la bonne position, donc je vais lui faire effectuer un flip. Donc ça, c'est avec un clic droit. Et vous voyez ici, flip horizontal. Voilà. Alors, ce personnage, maintenant, je veux qu'il arrive dans une position particulière, c'est-à-dire la main euh, levée. Et puisque euh, on a choisi un personnage animé, ce qui n'est pas le cas de tous les personnages, hein, il faut rester appuyé dessus, enfin rester euh, sur euh, sur avec la souris sur le personnage pour voir si euh, il bouge ou non. Alors euh, nous, on va choisir donc qu'il ait une position particulière. Vous voyez que le personnage apparaît ici dans ma timeline que je peux euh, surélever un petit peu et je peux choisir une animation. Alors, euh, là, j'ai clairement l'animation qui permet d'entrer et d'être présenté sur une main. Je choisis cela. Alors, on, on, peut, on peut en voir le résultat. Maintenant, je vais choisir l'animation qui permet d'avoir une pause. C'était celle-ci. Vous pouvez en hein, tester les autres pauses par vous-même. Voilà, donc là j'ai répondu à une partie de la consigne, mon personnage va arriver présenté par une main dans une pose particulière. Je peux tester ici ce que ça donne régulièrement. Je peux également faire play. Maintenant l'idée c'est que ce personnage s'avance et se déplace dans l'écran pour qu'il rencontre un autre personnage. Alors pour le faire avancer, donc toujours je le sélectionne hein, puisque c'est de lui dont il s'agit. Et je vais choisir cette fois-ci l'animation. Move en zoom. Et vous voyez qu'un point va apparaître ici, à l'endroit où l'animation va commencer. C'est-à-dire quasiment à 2 secondes. Je vais déplacer ma timeline, je vais déplacer ma timeline sur la durée. Ça veut dire que l'animation va se jouer jusqu'en 0,4. Maintenant, il faut que je déplace mon personnage jusqu'à l'endroit où il doit arriver. Voilà, j'ai terminé, tout est mémorisé. Regardez ce qui va se passer au niveau du point que j'avais euh, rentré ici. On voit bien que l'animation va se jouer quasiment de 0.2 à 0.4. Vérifions le résultat. Donc on a la main, la pose et le déplacement. Il se déplace jusqu'en euh, 0.4 et il disparaît quasiment en 0,5. On va allonger un petit peu ce temps pour le mettre en concordance avec mon arrière-plan. Maintenant, je vais aller chercher un autre personnage, euh, peut-être bah, celui-ci, hein, qui, qui s'agite, et je le déplace sur mon arrière-plan. Il faut maintenant le faire apparaître au moment où mon personnage arrive ici dans son déplacement. Donc il arrive dans son déplacement quasiment en 0.4, et vous voyez que là, d'office, on m'a mis mon personnage qui arrivait en 0.4 également, je peux décider de le déplacer, hein. mais là ça semble concordé. Donc on va voir ce que ça donne. Il se déplace, il rencontre l'autre personnage. Alors, euh, il nous reste à insérer une bulle pour être conforme à, à l'exercice. Euh, donc là, en fait, il faut aller. Alors, je retourne dans bac ici pour retrouver mon menu. Et les bulles, hein, il faut le savoir, c'est dans infographique style. Donc, vous cliquez sur infographique style. Et en fait, vous, vous allez dans la dernière page. Après, vous pouvez vous faire un mémo, hein, et voilà, elles étaient là, les bulles. Je déplace ma bulle, donc comme tout à l'heure, je fais un flip horizontal pour qu'elle se tourne. Maintenant, il me reste à l'ajuster, la déplacer, et euh, je vais pouvoir ensuite mettre euh, du, du texte à l'intérieur. Donc, je vais prendre pour cela euh, l'icône texte, ici, et en fait, je le déplace pour qu'il vienne se positionner dans la bulle. Il me reste à ajuster euh, l'écriture avec euh, l'arrivée de la bulle, donc vous voyez que la bulle arrive en 0.8, et l'écriture arrive également en 0.8, donc tout va bien, hein, mais j'aurais pu euh, déplacer pour que ça coïncide bien. Euh, dernière chose, vous voyez que là, euh, mon arrière-plan va jusqu'en 0.9, et qu'il disparaît. Donc, euh, à moi soit de prolonger l'arrière-plan, soit de diminuer euh, l'apparition de mes personnages. Là, par effet de, euh, de simplicité, euh, je vais euh, diminuer l'apparition de mes personnages et de mes items. Voilà. Donc, si on joue, ça donne. Voilà, on se déplace, on rencontre l'autre personnage qui cligne des yeux. Voilà, c'est fini. Alors, si maintenant vous voulez ajouter du son, euh, c'est ici, là, tout en bas. Vous cliquez sur son. Et euh, soit vous, vous allez euh, en chercher un dans votre ordinateur, soit vous allez, en cliquant sur le micro, autoriser votre ordinateur ici à vous enregistrer. Vous enregistrez. Je vais le faire. Oh Voilà, vous sauvegardez. Alors, vous pouvez lui donner un titre hein, pour que ce soit plus euh, repérable. Et dans votre librairie, vous verrez, là, il y en a plusieurs. Déjà, il est ici. Il suffit de le déplacer et de le mettre dans la timeline. Voilà. Voilà. Donc là, il va le faire, ça va prendre un peu de temps. Hein, je le déplace et je le mets dans la timeline. Voilà, si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas.